Salut à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne Freedom by Axel. Euh, Peut-être tu ne me connais pas, je ne sais pas comment tu es arrivé jusqu'ici, donc je vais en quelques mots te dire c'est quoi un peu mon histoire. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai 50 ans, et euh, j'ai eu une première, une première vie, j'ai envie de dire, de près de 20 ans en tant que directeur en hôtellerie-restauration. J'ai euh, fait à peu près tous les postes possibles et imaginables dans, dans, dans, dans ce domaine-là. J'ai terminé comme directeur, directeur régional. J'étais responsable de plusieurs hôtels. Alors, globalement, on peut dire que c'est une carrière réussie. Sauf que j'étais de plus en plus éteint, de plus en plus morose. Il y a un truc qui me manquait. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Et puis, euh, quand j'ai compris, ben, en fait, euh, c'est le mot « liberté » qui est ressorti. Cette envie de, de vivre une vie, euh, pas attendre forcément euh, ce fameux euh, stade de la retraite pour pouvoir vivre. J'ai en, eu envie de le faire tout de suite. Alors je me suis lancé dans, dans l'entrepreneuriat. Ça a été difficile parce que je me suis, euh, je me suis planté plusieurs fois, j'ai eu plusieurs échecs, j'ai fait plusieurs faillites. Et comme... J'ai grandi comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi avec la, la croyance que l'échec n'est pas bon, il faut de suite réussir, sinon on te montre du doigt. Et bien ça a été très très difficile pour moi, mais ceci dit ça a été une école de développement personnel absolument incroyable. Et aujourd'hui, depuis maintenant bientôt trois ans, je suis ce qu'on appelle leader en marketing relationnel. Je suis un entrepreneur nomade. Ça veut dire que je peux me balader partout où je veux, avec mes, mes, avec mes enfants, avec ma femme, dans mon camping-car. On peut se balader tant qu'on a notre téléphone, un ordinateur ou une tablette et qu'on peut se connecter. On peut travailler avec nos partenaires, on peut développer notre business à travers le monde entier. Et j'ai trouvé enfin... Euh, ce que voulait dire le mot « liberté », et j'ai trouvé la possibilité, en fait, de développer quelque chose, de continuer à travailler, euh, tout en profitant de, de la vie, du ciel bleu, du soleil, et, et même s'il y a des nuages euh, dans tous les sens du terme, bah, je profite de la vie. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir Qu'est-ce qu'il y a sur cette chaîne Parce que si tu regardes bien l'historique de cette chaîne, j'ai tout laissé, puisqu'elle s'est transformée, elle a changé de nom, elle a évolué, etc., etc., et je sais pas, peut-être qu'un jour elle évoluera encore, en tout cas aujourd'hui elle correspond exactement à l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel je veux partager. Mais tu vas trouver des réalisations de vidéos, notamment que j'ai fait dans mes anciens hôtels, puisque j'aime bien faire de la vidéo. J'en ai fait une partie de mon métier à un moment donné, j'ai gagné ma vie avec ça. Tu vas voir des partages que j'ai fait sur des, des infos techniques, ça s'appelait les Techni news ça me parlait bien pendant un moment. Mais bref assez parlé du passé, et là je veux juste expliquer pourquoi il y a tout ce contenu sur ma chaîne, mais aujourd'hui, ce que tu vas trouver principalement, c'est euh, Freedom by Axel, ça va être un partage de la vie, au niveau entreprise, au niveau développement personnel, au niveau lifestyle, style de vie, peut-être je vais partager des choses quand on se balade, des choses que j'ai envie de partager, que je trouve jolies, des choses, j'aime bien partager, j'ai un compte TikTok qui est très actif, j'aime bien partager les choses qui m'inspirent, et et les choses que je pense qui peuvent inspirer les autres, qui peuvent t'inspirer, c'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, Histoire d'une transition, en 2017. C'est juste l'histoire de ma vie, en fait, de où je suis parti, et là où je suis arrivé en 2017, parce que depuis 2017, il y a eu de l'évolution encore. Mais parce que ça a été à un moment donné, pour moi, l'idée de d'inspirer les autres, parce que je pense que notre expérience, quelle qu'elle soit, à un moment donné, elle peut parler à quelqu'un d'autre, et c'est pour ça le, la chaîne ici, c'est pour ça aussi le podcast, c'est pour ça euh, le contenu TikTok, Facebook, bref, sur les réseaux, c'est ce que je fais, et c'est ce que j'espère t'aimera donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, et puis surtout, ce qui est toujours intéressant pour nous quand on fait des choses sur les réseaux sociaux, c'est le fameux pouce, c'est le commentaire. Commenter, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que ça montre euh, l'intérêt que tu portes euh, à ce que je peux faire. Et puis, je fais en sorte de répondre, euh, surtout quand c'est des commentaires constructifs, quand c'est des commentaires sympas. Les autres, bon, on va essayer de passer notre chemin. Bienvenue encore une fois et puis à très vite. Ciao